Bonjour je suis Fabio Pansavolta, Professional Scrum Trainer chez Collective Genius et dans cette vidéo je vais vous présenter la formation Professional Scrum Master euh, de Scrum.org. C'est une formation de deux jours, 14 heures, que nous dispensons en distanciel ou en présentiel. Les objectifs pédagogiques de cette formation sont euh, vous donner euh, une connaissance approfondie des principes, règles et valeurs des Scrum professionnels. Et c'est aussi de vous armer, de telle sorte que quand vous retournez au travail, euh, vous êtes capable de démarrer une équipe Scrum efficacement, ou alors d'aider une équipe Scrum déjà existante à mieux comprendre et pratiquer Scrum. Cette formation a quelques points forts. Le premier, c'est l'interactivité. C'est une formation, une formation dans laquelle... Euh, il n'y a pas un formateur qui lit des slides pendant deux jours, mais c'est une formation qui a été conçue pour vous faire comprendre en faisant. Euh, donc on vous propose des études des cas, on vous propose des questions euh, que vous allez répondre et travailler dans vos petits groupes. Euh, et c est, c est, cette activité sera suivie évidemment des échanges que nous pouvons avoir, de telle sorte que les formateurs complétera euh, éventuellement les informations manquantes ou mal comprises. Euh, le deuxième point fort, c'est euh, la certification. Euh, vous avez inclus dans la formation une certification euh, et donc vous avez une première tentative que si vous la faites dans les 14 jours suivant la fin de la formation euh, et que vous échouez, euh, vous allez obtenir une deuxième tentative qui elle n'a pas d'échéance euh, le but de la certification que vous faites après le cours euh, c'est euh, lui de vous faire comprendre si vous avez compris donc en fait la, la certification c'est pour vous et ça s'inscrit dans notre manière d'enseigner et, et d'agir, etc. Donc en fait, la certification, c'est une manière d'inspecter et adapter votre connaissance pour arriver, in fine, à bien comprendre le Scrum professionnel. Euh, le troisième point fort, c'est euh, le fait que euh, vous avez un formateur, moi ou quelqu'un d'autre, Scrum professionnel, avec la licence pour délivrer le cours, euh, qui a la particularité que euh, passe moitié de son temps une entreprise environ moitié de son temps une entreprise et moitié une formation. Donc on, on est connecté à la réalité du terrain. Euh, nous, sommes, nous vous apportons notre connaissance et notre, notre expérience, mais pas uniquement. Nous avons aussi euh, la connaissance qui nous a été transférée par Ken Schrauber, le co-créateur de Scrum, euh, quand nous, nous avons été formés pour devenir Professional Scrum euh, Trainer. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis, on a la dernière qui est tout aussi importante euh, au vu de l'expérience qu'on est en train d'avoir. C'est que euh, le formateur reste toujours disponible pour ses stagiaires. Euh, voilà, en espérant de vous voir peut-être dans une prochaine euh, formation Professional Scrum Master. Euh, je vous dis euh, à bientôt. Au revoir.